Bonjour Marc Fleurier, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'éveil de la conscience et au bonheur d'être soi. J'ai souvent parlé de ce concept de ce bonheur d'être soi, d'incarner l'amour, d'incarner le bonheur. Et tout ça, ça part d'une décision, comme je l'appelle, d'une décision souveraine, parce que vous êtes être souverain et créateur. Et la première, une, ou en tout cas une des premières décisions que vous pouvez prendre, c'est tout simplement la décision d'être heureux, mais de trouver ce bonheur en vous-même, pas à l'extérieur. Ça, c'est évidemment l'erreur commune, c'est de se satisfaire des illusions du bonheur. Donc, euh, pouvez-vous euh, prendre cette décision ici, maintenant, de trouver ce bonheur en vous-même, de reconnaître plus exactement ce bonheur euh, que vous êtes, que le bonheur ne dépend que de vous, que le bonheur est vous, et que se passe-t-il dans votre expérience quand vous reconnaissez que ce bonheur c'est vous, quand vous déclarez « Je suis ce bonheur auquel j'aspire ». Laissez-vous inspirer par euh, cette déclaration « Je suis ce bonheur auquel j'aspire » et voyez à, à quelle vitesse, à quel, euh, pro, par quel processus d'intégration vous passez pour pouvoir intégrer cette vérité. Que se passe-t-il en vous quand vous déclarez « Je suis ce bonheur auquel j'aspire ».